Hey, rêve de gosse, eh hey, blow, blow, blow, blow Se prends la tête, je me fracasse le crâne avec des mots Je suis les auditeurs avec des 16 Je grave la dalle comme un sous musulman Juste après le ramadan Et je me plains pas fatalement Je suis plus confiant pour mon avenir Même si je suis pas clairvoyant Je prends mon temps à puiser ma faveur le soleil d'Orient J'ai la foule de russe car mes tes qu'elle matricule je Prends le temps pour attirer la pilule nous attendions certes les années passées Les bras ouverts j'ai senti ma longue vue Pour admirer Grand Line Un futur dans lequel je m'imagine bien Les voix ont entendues même si tu penses t'as pas vécu Malentendu gars, bien malentendu gars On entend des gars plat la taille de l'emblème Malentendu mal entendu, cas. les entendu même si tu penses t'as pas vécu Malentendu cas, gars, malentendu gars On roule entend des fla, fla la taille de l'emblème Malentendu cas, gars, malentendu gars Garde les du sports d'une route sans trop, 25 ans que je barre le chemin à tous mes gros doutes je prends la poudre des scampettes, fais le monde caché derrière ma petite fenêtre. À dire que la vie serait plus cool sans mensonge de ma part. Stay real, et la phrase qui me revient souvent en tête. Sans ça les débuts Days je perds le fil. Regarde les ondes passer dans ma Clio hein, en écoutant mon jumeau maléfique. Passager à Manchester.